vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, euh, alors faites pas attention à ça, ça c'est un petit accident qui est survenu ce week-end faites pas attention à ça ça c'est le CERN qui arrive, je suis extrêmement fatiguée, on est lundi soir <rire> euh, et bah à ça parce qu'il fait pas très froid chez moi en fait, il fait pas très froid mais euh, je sais pas, dehors il fait moins, moins 5 là j'ai l'impression et ça y est on est en hiver quoi, ça y est en tout cas, euh, on est lundi soir et je vais poster cette vidéo incessamment sous peu parce qu'en fait, pour être très honnête avec vous, j'avais filmé cette vidéo euh, déjà, donc euh, la semaine dernière. Et en fait, au moment de la montée tout à l'heure, je me suis trouvée euh, ultra moralisatrice alors que c'était pas du tout ce que je voulais. En fait, même m'écouter, ça me, ça me fatiguait, ça me fatiguait, je me trouvais vachement, je sais pas... En fait j'étais pas de très bonne humeur ce jour-là Et ça s'est ressenti de ouf dans ma façon de, de donner des conseils Et, et c'est pas du tout moche que j'ai envie de renvoyer de moi euh, Je me trouve pas moralisatrice En tout cas peut-être que des fois je le suis Mais euh, sans le vouloir Et du coup là c'est la première fois que en me filmant Ça m'a saoulée de, de moi en fait Donc je me suis dit que j'allais la retourner Donc je la retourne là maintenant Et je vais vous redonner Donc des conseils pour réussir à... Euh, finir, ses wood <rire> euh, euh, euh, Idéalement, ce serait quand même bien. Non, mais je veux dire par là que je vais vous donner des conseils pour essayer de garder le cap pendant un workout. Alors, c'est ultra difficile. Hein. Euh, et et c'est des choses qu'on qu parle pas beaucoup. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai fait une soirée et il y avait un grand un ancien joueur de rugby et du coup on parlait exactement de ça, on parlait de la prépa mentale et la prépa, la prépa mentale aujourd'hui c'est primordial pour n'importe quel athlète de n'importe quel niveau, donc ça rentre un petit peu dans tout ça, on va parler de prépa mentale je vais donner quelques conseils euh, pour réussir à finir un workout euh, avec un bon mental du coup avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à bah mettre un petit like si t'as aimé, à donner un petit commentaire et à me retrouver sur mon Instagram où je poste quand même beaucoup de choses. Donc n'hésite pas à m'y retrouver. Je suis pas euh, blasée. <rire> je suis pas blasée ni. Je suis juste très très fatiguée. Donc désolée euh, avant de commencer cette vidéo si je semble un peu euh, bah, morte. C'est le cas en fait. Mais euh, tout va bien. Tout va bien. Je suis très contente de tourner cette vidéo. Alors on y va pour le premier conseil. Le premier conseil qui est, je pense le plus important de beaucoup beaucoup de conseils que je vous donnerai. Euh... C'est de... l'un des plus importants, je pense, de tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en vous. Euh, qui mieux que vous peut avoir confiance en vous enfin, et Je vois beaucoup de personnes quand on commence des wo de avant de le commencer. Ces gens-là se disent ah oh, je vais faire de la merde aujourd'hui Ou oh, pff, oh là là, je vais vraiment être naze aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que c'est plus pour se rassurer euh, et ça paye pas. Ça paye pas euh, d'être pessimiste, ça paye pas d'être défaitiste, et ça paye pas de pas croire en soi. Donc euh, si j'ai un conseil à vous donner, c'est commencer à croire en, en vous les gars en fait. Commencez à croire en vous parce que toutes les personnes qui vont woder avec vous, par exemple moi y compris, si vous êtes déjà wodé avec moi, bah au fond c'est pas que je m'en fous de, de vous entendre ça, mais ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir d'entendre quelqu'un dire oh là je vais faire de la merde aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est pour se dédouaner, genre, c'est pour euh, s'excuser à l'avance que si jamais cette personne elle fait de la merde au moins elle aura une excuse en disant bah je l'avais prévenu mais en fait je pense que c'est dû à un gros manque de confiance en vous donc euh, si vous faites partie de ces gens là arrêtez de faire ça, arrêtez de dire haut et fort que vous allez faire de la merde croyez en vous, si vous faites de la merde c'est pas grave, si vous faites pas de la merde tant mieux mais croyez en vous parce que personne d'autre va croire en vous en fait personne d'autre, je, je connais personne euh, qui croit plus en moi que moi le deuxième, pour euh, garder le mental dans un wood, c'est ne jamais se comparer euh, à, aux gens qui sont avec vous. Je m'explique. Par exemple, euh, demain, vous avez euh, un DT à faire. Un DT, vous savez, c'est une barre pour les femmes à 45 kg. Et on doit faire 12 deadlifts, euh, 9 hang power clean et 6 push jerk. 5 tours. Il faut rentrer ça le plus rapidement possible. Admettons, moi, on me met contre n'importe quel petit gabarit de fille. Euh, euh, voilà, On me met avec une fille qui fait 55 kg. Moi, j'en fais 70 quasiment. Bon, je vais, je vais la massacrer va être comme ça, d'accord Parce que c'est vraiment un truc pour moi. Demain, on se met sur un workout où il y a beaucoup de gymnastique, de la marche sur les mains, des charges assez légère, ça bouge bien. Elle va me massacrer, ça va être comme ça. Et pour autant, on est deux filles qui ont un bon niveau, admettons. Bah, Du coup, ça m'aura servi à quoi de me comparer à elle Ça m'aura servi à rien, si ce n'est de me faire du mal, en fait. Euh, on peut pas se comparer aux autres parce qu'on est tous différemment fait, euh, non seulement on est différemment fait mais en plus on n'a pas du tout les mêmes qualités physiques Donc vous pouvez pas avant de vous, vous lancer dans un road vous comparer aux autres, vous pouvez pas pendant un road vous comparer aux autres et vous pouvez pas euh, essayer Et ça c'est le, le plus important finalement de ce que je vais dire, vous pouvez pas essayer de suivre quelqu'un parce que vous voulez aller plus vite que lui, ça marche pas comme ça euh... Si cette personne elle part sur un rythme de ouf elle a une bête de gym et vous un peu moins, bah du coup ça va vous mettre dans le rouge. D'ailleurs si vous mettez dans le rouge, vous allez, vous allez foirer votre, votre workout. Donc il faut faire attention à ça. Je pense qu'il faut pas se comparer aux autres, euh, pas suivre le rythme des autres, euh, suivez votre rythme, ayez confiance en vous et en ce que vous êtes capable de faire. Et si dans le wood, bah, vous pensez que vous avez été, vous êtes un peu trop lent ou vous avez pas mis une charge assez lourde, bah changez pour, le, pour plus d'intensité. Rarement pour moi. Si vous faites pour moi, c'est que vous avez mal calculé vos, votre histoire. Mais bah, changez l'intensité. Et là, au moins, bah, ça vous mettra un peu plus dans le dur. Mais si vous vous mettez tout de suite sur le niveau d'une autre personne, ça va vous mettre dans le dur de ouf et vous allez flanguer votre workout. Donc, euh, on parlera même pas de comment tenir. Parce que bah, vous, vu que vous n'êtes pas parti sur votre rythme, bah, vous ne pourrez pas tenir. Donc, faites attention à ça. Troisième conseil, on part toujours à la guerre avec un plan. C'est pas possible de partir tête dans le mur et faire ça marche pas ça paye pas donc du coup avant même de partir il faut que vous réfléchissiez à votre wood il faut réfléchir à comment vous allez faire les choses comment vous allez briquer en fonction de la charge comment vous allez briquer en fonction de la gym quel est votre niveau qu'est ce que vous allez pouvoir euh, adapter en fonction de votre gym admettons on a un workout avec euh, 30 toast to bar et vous n'êtes pas super du en toast to bar donc du coup c'est pas encore votre truc bah, peut-être que vous allez pouvoir cutter, faire 10 beaux toast to bar aux hanches vous voyez où on s'arrête aux hanches avec un, un, beau, euh, un beau keeping et du coup, euh, n'en faire que 15, admettons bon. Vous êtes adapté et tout Mais du coup, bah derrière, vous allez pouvoir partir sur un wood Qui est totalement fait en accord avec vos qualités physiques Et que vous allez pouvoir effectuer Et du coup, quand vous l'avez adapté Là, à ce moment-là, vous faites un plan Ok, c'est un amrap de 30 minutes 30 minutes, c'est long, ça va mettre dans le dur Donc il faut que je puisse euh, garder un bon rythme tout le long Pour garder un bon rythme tout le long Sur les 30 toasts to bar, je suis capable de faire 10-10-10 Donc dès le début, je vais faire 10-10-10 vous voyez ce que je veux dire Et ça va vous éviter de foncer droit dans le mur et de faire peut-être 20 euh, toast to bar unbroken au début et être complètement mort pour la suite. Donc on ne part jamais sans wood, sans plan. Quatrième, et ça c'est le plus répandu du plus répandu. <rire> on, on, attention à ne pas vous faire avoir sur la récupération. La récupération c'est ce qu'il y a de plus traître et c'est ce qui vous met le plus dans le dur. Euh... Je ne fais pas un, un seul wood sans regarder mon, mon chrono. Mon chrono, il, il est là pour moi, il est avec moi. C'est comme euh, bah, demain euh, vous avez une entreprise et vous devez suivre des chiffres. Il y a des chiffres que vous devez faire pour euh, clôturer l'année. Mais vous n'allez pas droit dans le mur et à la fin de l'année, oh on regarde, oh bah alors euh, on n'est pas dans le truc non vous, vous regardez tout le temps bah, le temps c'est pareil euh, le temps dans les woods c'est la même chose vous regardez alors je vous conseille déjà de regarder tout le temps euh, les secondes d'éviter de regarder les minutes parce que du coup ça va vous permettre de voir qu'il vous reste tant de temps donc ça va vous miner le moral regardez que les secondes regardez combien de temps vous récupérez et essayez de, de récupérer tout le temps euh, le même temps je m'explique moi par exemple dans les Woods aujourd'hui, j'ai pas besoin de plus de 15 voire 12 secondes de récup. Si j'en prends plus, c'est parce que je suis vraiment très fatiguée ou parce que bah, j'aurai eu une baisse de, de morale. Donc du coup, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose et que je fais une pause, j'ai les yeux tout de suite rivés vers mon chrono, je regarde mon chrono, je respire j'attends 12 secondes, au max 12 secondes et je repars tout de suite et même si je suis fatiguée, au moins mon esprit il va, il va repartir, c'est comme si quand on était enfant, on avait des ordres de nos parents de ranger nos chambres, aujourd'hui pour nettoyer nos appartements alors à part les gens qui sont très maniaques mais pour nettoyer nos appartements, si on se le dit pas à nous mêmes et on se dit bah c'est parti, je nettoie l'appartement, ça peut traîner et se dire ok je remets ça là-dedans, bah c'est un peu pareil pour, pour ça, c'est que si vous prenez pas l'initiative ou si personne vous le dit de le faire vous allez pas le faire, vous allez laisser traîner les choses, donc imposez vous un repos chronométré Et là vous allez voir que vous allez gagner du temps hein. je, je, je le vois parce que moi je fais beaucoup de WOD en classe J'adore ça faire de WOD avec des gens à cas notamment et du coup Souvent euh, on me fait la remarque euh, Du genre ouais t'es allé vachement vite ou es... Non je suis pas allé plus vite Que tout le monde j'ai juste pris beaucoup moins de repos Et du coup bah euh, On a l'impression que je suis plus forte Sauf que non c'est pas une question De force c'est juste une question de, de calcul Je prends moins de repos donc je vais plus vite à vous aussi de regarder vos chronos De pas vous laisser avoir par euh, votre esprit Qui demandera toujours plus de repos Au début vous allez prendre 5 secondes à la fin vous allez en prendre 40 secondes sauf que 40 secondes de repos sur un AMRAP de 20 par exemple c'est énorme donc dès que je pose mon truc au sol mon alter ou dès que je lâche les rames ou dès que je truc, je regarde tout de suite mon chrono je fais un calcul très rapide et je reprends directement au bout de 10, 15, alors pour les plus aguerris, 10 secondes ça suffira 15 à 20 secondes au max pour les autres et du coup ça vous met tout de suite dans un, dans un rythme euh, qui, est, bah, qui sera forcément bénéfique pour vos workouts Ensuite, je pense que pour avoir un bon mental dans le wood, il faut éviter de regarder les minutes et calculer le temps qu'il vous reste. Je pense vraiment que, bon, quel que soit... Ça dépendra vraiment de la configuration de votre WOD mais plus vous allez calculer ce qui vous restera à faire, plus ce sera compliqué. Encore une fois, je vais donner des exemples parce que j'adore ça et vous le savez. C'est un petit peu comme si euh, demain, euh, vous avez un événement à préparer euh, à, de cuisine. Okay C'est l'anniversaire de votre petite sœur, vous avez 10 gâteaux à faire. Euh, C'est pas au premier gâteau que vous allez vous dire « oh là là, là le là, m'en reste neuf ». Pas non, vous allez faire votre truc et vous n'allez pas trop y penser. Machinalement, vous allez faire. Si à partir du moment où vous commencez à peine vous calculez déjà ce qui vous reste à faire, vous êtes mort, vous êtes mort, vous êtes mort. Euh, je prends encore l'exemple sur moi parce que je, je pense que je suis l'un des meilleurs exemples pour moi-même, puisque je, je suis dans mon propre corps et je pratique mon propre crossfit. Euh, C'est quand même très très très rare que je calcule le, le temps qui me reste sur les woods. Parce qu'en fait, il, ça passe vite, ça passe très vite. Euh, on a l'impression qu'un AMRAP 35 minutes, ça va être la mort de la mort. Mais en fait, non. Si on n'y pense pas, ça passe vachement vite. Comme là, moi, si je me pose avec mon téléphone et que je suis sur Instagram, je vais regarder Instagram, euh, je vais lever les yeux et ce sera passé 20 secondes. 20 minutes, je ne l'aurais même pas remarqué. Bah parce que, euh, est-ce que j'ai pensé une seule fois à l'heure qu'il était et à, au temps que j'ai mis Si je regardais toutes les deux secondes le temps que je mets, bah les 20 minutes elles vont passer super lentement. Alors que, vu que j'ai pas regardé, le temps est passé très vite. C'est pareil pour les routes. Ne regardez pas. Le temps qui vous reste, ne calculez pas le temps qui vous reste. Je pense que le dernier conseil que je peux vous donner, c'est toujours de prendre beaucoup de plaisir. À partir du moment où vous prenez beaucoup de plaisir, ça peut paraître complètement bête, mais ça reste euh, euh, un travail mental à faire. Vous devez vous demander pourquoi vous êtes là. Si, pourquoi vous êtes là Si c'est pour prendre du plaisir, si c'est pour s'amuser, si c'est pour performer, si c'est pour être meilleur. N'importe quelle euh, raison qui vous ont qui vous a poussé à être là aujourd'hui, vous devez jamais l'oublier. Moi je sais que dans les woods, quand je suis un peu morte, bah, j'oublie la seule chose à laquelle je pense, ça peut paraître super cucu, mais c'est vrai, la seule chose à laquelle je pense, c'est la fierté que je vais avoir à la fin de mon wood. Même si des fois j'ai juste pas du tout envie d'être là. Euh, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de wooder. j'ai pas envie de me faire mal. Euh, euh, et au, au final, des fois, je, je regarde autour de moi et je me dis, mais en fait, pourquoi tu es là T'es là pour telle raison T'es là parce que t'as envie de te prouver à toi même que le truc T'es là parce que tu veux atteindre tel objectif Et je me rappelle toujours pourquoi est-ce que je suis là Du coup dans les Woods, quand vous avez un coup de mou Ou quand vous n'êtes pas ouf, bah, rappelez-vous que non seulement à la fin vous serez super content d'avoir fini et de pas avoir lâché et aussi parce que vous êtes là pour atteindre cet objectif-là et il faut jamais l'oublier encore une fois, je vais donner encore un exemple je sais que moi je suis dans des phases des fois où c'est difficile parce que développer sa propre société c'est dur c'est dur de faire ses propres plannings, c'est dur de, de, de, de toujours être droit dans ses bottes toute l'année et de, de se lever pour soi c'est très difficile, pourtant ça a l'air super simple Mais c'est très très difficile Et en fait quand j'ai des coups de mou ben, Tout simplement je me remémore pourquoi je suis là Pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça Quel est l'intérêt pour moi de faire ça Et qu'est-ce que je vais à la fin Et ben, bizarrement ça me remet tout de suite sur le droit chemin Ça prend peut-être du temps des fois Mais ça me remet sur le droit chemin Du coup ce que je vais vous conseiller euh, Et ce qui peut paraître pour moi le meilleur des conseils C'est non seulement vous êtes là pour vous amuser Donc amusez-vous Mais en plus de ça vous n'êtes pas là euh, euh, pour euh, n'importe quelle raison Vous êtes là pour une raison précise Vous êtes là pour quelque chose Il y en a qui sont là pour euh, faire mieux que leurs collègues Il y en a qui sont là pour euh, maigrir Il y en a qui sont là pour réussir à faire des de bar. Vous avez mille raisons euh, Tâchez de ne jamais l'oublier De jamais oublier pourquoi vous êtes là Voilà c'était mes petits conseils pour euh, euh, Ne jamais lâcher dans un wood. J'espère que ça vous a plu Je vous ferai d'autres vidéos mentales comme ça Parce que j'aime bien blablater je crois <rire> Je crois que j'aime bien parler euh, On se retrouve sur mon Instagram si vous le souhaitez euh, on pourra discuter ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Euh, je ne suis pas préparatrice mentale, mais je pense que c'est quand même euh, 30% de notre métier en tant que coach et, euh, et préparateur physique c'est de préparer aussi mentalement nos athlètes et nos clients à, à quelque chose. Et pour ça, il faut aussi rentrer un peu dans le cerveau. J'ai eu moi-même un préparateur mental pendant 6 mois, il y a moins d'un an déjà. Et ça m'a énormément aidé pour plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider mentalement. N'hésitez pas à vous poser des bonnes questions. Je vous, je vous encourage à le faire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye